Je lance sur le plateau, action! Oh, ma, ma, ma, ma. Attends, avant de te ruer sur les armes que j'ai générées. J'ai, j'ai, j'ai. Je pas! Ils sont pas nets. Mais bon. Bon, ils sont pas important. nets, au moins ils ont des objectifs précis dans leur vie. Ouais, ou alors on bourrine avec des armes incendiaires, ça marche aussi. C'est qui tue mes ennemis à ma place? C'est pas gentil! là-bas ah Allons-y avec mon nouveau petit jouet qui fait du démembrement. <rire> <Hold it together. rire> Cède Donc on a fait notre BA du jour, on a cramé des gens qui le désiraient. C'est trop tranquille, y'a personne. Ah non, y'a des gens. Si vous tapez pas les gens, ça m'arrange. D'accord, mais on tape pas les gens. Alors leur file 2-3 pas pour leur clé Anaïs t'as compris on tape pas les gens on les laisse tranquilles non c'est ce qu'on te dit on tape pas les gens c'est pas des gens, des gens on est en mode promenade de toute façon on cherche rien à personne ah oui lui aussi on ah, ah les a lui fait peut-être un petit peu c'est bon on peut taper les gens oui c'est bon d'accord bon on reste planqué alors aïe Oh il vient de gagner un niveau Il est encore plus gros qu'avant Voilà, maintenant bah, on peut le buter Ouais Oh il est fatal Oh ho oh, ho C'est joli C'est bleu Oui en effet Slagger, slagger et... oui. Ah C'est tombé le l'obtenir Ça marche C'est marrant comme c'est toujours <rire> pour un ex J'ai de l'admettre, qu'à voir qu'ils tuerent de l'obtenir, c'est un peu flattering ah oui. C'est une quête niveau 8. Ah oui, d'accord, c'est pour ça, ok. J'ai un lance-roquette semi-auto, c'est quoi ce truc Ouf. Ouf. Je vois pas du rouge quoi Ah, ça rebond du C'est pas de la santé, c'est un ennemi, ça. Ah, mais il les tue pas trop vite, j'ai ouais, pas le temps de les mettre en... Un... En face lock, comment voulez-vous que je regagne des points là de vie, moi, là si je voulais trop vite Ah tu tue pas, laisse-moi Laisse-moi leur apprendre à voler voilà. Là, tu peux y aller Tu peux y aller Tu peux y aller Et voilà, ça sert à rien Bon, je t'apprendrai la stratégie tout à l'heure. Euh, ouais, très sympa Il est cool, hein ouais. ouais, il y a un petit shotgun pour ceux qui aiment les shotguns, là. Ah bon bah il y avait un petit shotgun pour ceux qui aimaient les shotguns. Euh, le sniper l'a pris. Ah mais arrête touchpad. C'est pas mon genre de jouer avec ta tête. Non. Ah, ah mais arrêtez mais prenez-vous un coin et laissez-moi prendre les autres. C'est Non mais... Anaïs, que t'as fait J'y vais encore à corps, you J'y crois je crois qu'il y a quelqu'un qui joue avec toi. Non Lâche On va essayer d'avoir des pigeons au corps à corps. Je suis sûr que c'est jouable Oui allô Antoine. C'est ça. Je suis occupé à filer des coups de poing des gens. Bah là, là je suis. Je suis avec Anaïs, Seb et Mathieu. En train de coller des baffes à des gens c'est très rigolo d'ailleurs le uh, pomme um. le uh, pomme um. uh, uh, très belle l'imitation ah euh... uh, c'est uh, long ça quand même une uh, oh. perruche uh, j'ai même pas le temps de les faire uh, décoller j'ai uh, le temps de les faire uh -oh. Ça veut dire quoi ça? Oh, oh. Ah, ça, ça voulait dire j'ai mal. Mm -hmm. Je suis bloqué. Euh... Bon, Naïs, tu veux voir un feu d'artifice? Hein <coughs> ça veut dire oui ou ça veut dire non? <coughs> Regarde le monsieur. Non, son... <coughs> Mais il a demandé. Tu m'étonnes. Ah, ça y est. T'es débloqué Libéré. Non non non, non Ouais, c'est un gros barbecue avec des gens. Ah euh... ouais Et qui c'est qui gagne Le Goliath. Je crois que ça va être la phrase que j'ai entendue le plus pour l'instant dans ce jeu. Je suis slagué. bonjour. Il est pas mort, hein Je, je... je... je... je... je... je... je suis pas content. Et voilà, Et dis à son ouvre-botte de pas se mettre devant moi, je vois rien après. Un discours Un discours Le monsieur, il veut pas mourir. Vault Hunter? Yes! Worship the Vault Hunter! Worship the Vault Hunter! Euh. Oups. Euh. Come come back! Je suis niveau 12,99999. <rire> Vite un ennemi! N'importe quoi! <rire> un truc qui donne 2 points d'XP! Aïe! Euh... Non. Ah bon. On a gagné un niveau. Une heure surprise! Je crois qu'on peut lui faire grimper la pente comme ça, la voiture. Et pique fort leur cactus. J'ai gagné un défi. Eh bah, pas, nous aussi on gagnait des filles. Et hop. qu'est-ce que j'ai liquéfié un peu. Mais par hasard. Mais pas vraiment. Liquéfié. Je ne sais pas bien. Voilà. C'est génial cette technique, moi j'adore. Je vais te regarder, pressing local! Oh, oh oh oh oh! Je veux rester comme ça, c'est très bien. Taxi! Ouais. On dit pas, bleu, On dit c'est une mode que je ne comprends pas. <t 'en> non! Et <'en> c'est quoi ce cul bordé de nouilles? Je sais pas où est le klaxon! C'est un tas de rousseau! C'est un, un t es t es ennemi! Ah bah elle a la sécurité de sa mère hein ah Oh, oh C'était génial Ah, salut T'es déjà là toi <rire> Elle a une voix qui va pas du tout avec son corps Attends, c'est la fille de Moxie ...par sauver ton patronant qui est retenu au barrage, alors tu pourrais prendre l'avantage sur les amphithiers au volant d'un de ces bons vieux poids lourds J'en ai un, juste ah un, c'est une... <rire> J'ai oui. Ça c'est sûr, question poids lourd, t'as l'air de t'y connaître On vole pas très haut Ça fait un peu pétard mouillé sur le coup Wow Doucement les gens, doucement, doucement Néis, quand tu veux, tu tires sur les voitures hein Quand tu veux, Néis juste en un endroit Voilà, voilà. <rire> Mais Là, bien, est bien. Est... Voilà. Qu'est-ce <rire> qui vous... Qu vous arrive hein Je viens de te sauver. Ouais, oh ouais, on vous attaque, ouais. Mais c'était pas devant le car Ah merde! Mais c'est quoi ce bus? Oui! <rit> Je monte pas avec ça, moi. Je sais pas quel siège j'ai pris. Arrêtez de bouger! Je vous demande de vous arrêter. Voilà, corps à corps c'est tellement mieux. J'ai vécu à Sanctuary pendant un petit moment, mais j'avais toujours Moxie sur le dos. Fallait bosser pour elle, mettre du maquillage, faire des kilos. J'ai eu besoin qu'elle me lâche, alors je suis parti vivre seule J'ai un peu peur que ce couvert ait sur moi. <rire> Quoi <rire> sérieux C'est presque pas vrai. Oh voilà, là là là là la voiture commence à prendre un peu cher. Ça prend très cher. Non mais arrête de Wouhou devant devant, devant, devant. Ah d'accord, c'est comme ça qu'on échange. Là je voudrais échanger avec l'autre. Alors Je vous préviens Je suis pas précis. Putain je touche. L'arbag aurait dû se déclencher, non Vous me dites si ça sert à quelque chose hein <rire> Oh y'a un gros Waouh Oh Avec un gros ralenti et tout. Boum M'en fous, gon souffle lance-roquette j'y crois Ah bah non. J'ai rien compris. Est-ce que quelqu'un pensait ouvrir le chiotte Euh, j'ai pas entendu ce que t'as dit. <rire> elle parle japonais maintenant! Ah mais je suis tout seul! <rires> bah c'est pour ça qu'on a dit à gauche! Ah oui je Fais pensais qu'il a dit a à gauche! Oui, mais j'ai cru, cru entendre pour tirer sur les ennemis de gauche! Merde j'ai plus rien de plus rien de rien! Oh. Oh <rires> Euh, crois qu'on a bien fait le ménage. Euh, on a perdu Anaïs. Quoi Euh, j'ai pas d'acide. Ah, carrément. Ah bah oui, on voilà. est pas très résistant là monsieur. Hein. Oh, C'était une feinte. Y a des boutons, ça sert à quoi Y'a un code C'était pas le bon code. Reste pas à côté <rire> <rit> <après> On oh, va peut-être les aider Seb parce que. Mais Aïe Arrête de discuter non, on, est on comprend rien, ce ça c'est pas grave Des flingues, des flingues, des <rit> flingues Ouais C'est un marcu de avec plein de splend. Euh... Non, non, non, non. Je pas pris d'objet... Euh... Ah, ils explosent Yep. Ça progresse, ça progresse. Y'a des machins volants qui comme pour la bague Bon je prépare le lance-roquette Je prépare le lance-roquette. Voilà, oh oh plus de roquettes. Oh Je voudrais des ennemis pour les faire voler. Waouh Il y a des partout, j'en fais rien. Explodeur. Oh. Il y a un coffre, il veut pas s'ouvrir. Il me reste deux points XP à trouver Vite, le moindre petit ennemi Il faut donc qu'on mette la main sur cette clé de l'arche. Il y a quelqu'un qui peut nous dire où elle se trouve. Il est mon espion dans le tunnel c'est un expert en renseignement. Ninja. Mais aussi en Il sûrement être en train de piancer après une proscrit. Il n'y a que dans Fallout et Skyrim que le fait d'être accompli te rend visible. Là, ici, visiblement, ça ne marche pas.